What's We didn't call. What's that? what's it. Keep calling for it. Don't be a fool. Don't be a fool. Don't be a fool. Don't be a fool. Don't be a fool. Et bonjour, bonsoir ça demande de ne pas regarder la vidéo ça et j'aime toujours vous dire c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler avec vous tout ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti pour ne pas rater aucune vidéo, c'est pour fêter abonné, c'est pour faire ça et pas oublier d'activer cinq cloche notification pour pouvoir recevoir une notification de chaque vidéo qui est postée sur la chaîne là déjà nous dis merci à tout le monde qui est déjà abonné merci à avec vous même qui parle faire ça c'est la même parce que nous sommes intelligents ou pas, intelligent. pas pour les prochaine vidéo vidéos sans parler un peu sans perdre du temps en entrant en détail pour vidéo aujourd'hui Because, wait, it's What's that? a a a a a a a coucou Il y a un il y a un innocent qui dans le pays. Il y un cadavre. Nous-mêmes, nous sommes Nous sommes bien. cadavres. J'ai 100 ans, c'est un coup de canot dans le ciel qui pour défier l'autorité dans l'État. On est en mauvais état. Les gens qui font qu'on peut combiner ça pour détruire la vie frère, parce qu'ils sont capables de fouler les dans ma vie. Ils pensent qu'ils sont capables de lier. Mais non, mon cher. Mardi, c'est un crime. Un crime. C'est crime que nous devons faire, monsieur. Continuez à faire crime. Oui. C'est tout, nous devons tout et continuez à tout. Profitez. Et là, dis-nous, bon appétit. C'est comme si nous ne jamais mourir. Pendant que nous avons pendant que nous avons Haïti pas pu être comme ça. Haïti n'a pas arrêter être comme ça. Nous met continuons à mettre de l'eau dans les familles haïtiennes, à battre l'eau, la plupart d'entre pour faire verre, pour passer trahis, pour lever petites, pour faire éducation. Yo. Nous continuons à faire des actes criminels, trahison, répression, actes de violence. C'est pour parole justice, là, pas, pas parler. C'est pour parole bien-être, là, pas, pas parler. C'est pour parole dignité, là, pas parler. Nous continuons à planifier la sécurité. C'est pour parole contre corruption pas pareil. C'est pour parole en faveur de libération massie, pas pareil. Nous comprenons jouer politique violence. Avec violence politique, nous installons comme jouer. Je dis à l'insécurité planifiée, frapper dans la zone, dans la chaîne, dans la moins, dans l'ensemble, avec toute famille, avec toutes les amis. Il frappe population gantia, ki la population qui était là, qui était là pour l'école. Il frappe tous si les paysans. Il frappait toute madame Sarah qui a passé le en bas soleil chaud, en bas la pluie, en bas serein pour chercher la vie pour les petits. Côté les gens, qui est placé pour protéger et servir, fait complot, fait assassiner et souffrir. Et, je peux à deux plans, peu importe la conséquence, dénoncer actes. Et c'est pour ça qu'il a été impunis. Cette fois-ci, la société haïtienne ça. Il a été contre L'école qui était aussi à Yolet, intègre et qui dit tout, il n'y pas choisi d'entrer dans des marches, rassonnées et C'est pour raison que ça a détruit la ville. Les gens qui font complot pour faire des assassinats et des supporters, ils jouent la même jou Haïti n'est pas prêt pour ça. Personne ne fait quoi? Les assassinats et des supporters, c'est un hasard. C'est un fait divers, comme quoi dire. C'est on qui a passé par la foule. Non et non. Il faut que nous disions non. Et il, il faut que les criminels à devons nous Il faut que la société haïtienne nous Nous dénonçons ça. Nous condamner. Nous pouvons à nous deux vrais nous dénoncer. Nous dénoncer à toute force et à toute énergie. Les assassins n'ont planifié qui fait souffrir là. Nous avons le monde entier, « camper Pour dire non. Non Non, la société haïtienne n'est pas capable de faire ça. Trois mamans et papas à petit souffrent. Trois familles à plonger. Côté malheureux et malheureuses à bousquer la vie pour faire l'éducation éducation petite. Et puis, c'est le monde qui est placé pour protéger qui participe dans le complotage pour assassiner frère non parce tu es honnête, parce que pas Non, c'est une série de pratique. Si nous ne pas campés pour freiner les actes de et que nous-mêmes nous seuls, les devons camper pour faire, nous tout camper. Les haïtien, c'est pour nous, nous camper contre la violence. C'est pour nous camper contre la sécurité planifiée. C'est pour nous camper contre les actes criminels. Je justice pour l'école. Justice pour l'école, c'est justice pour Mme Sarah dans le Tier. Mme Sarah dans le Conferré, dans le Tiot, dans la forêt de Justice pour l'école, c'est justice pour tout paysan, paysans, spécialement dans no le département de l'Ouest. Justice pour l'école, c'est justice pour tout les commerçants. C'est fait la route nationale numéro 8 là Et nous comptons ça déjà dans quelle situation. Nous disons à la violence, à la sécurité planifiée, à tout criminel qui mérite juger Vive Haïti et vive la liberté, tout les haïtiens. Merci beaucoup. C'est des vrais funérailles. Soyez un militant, soyons policiers. Mais généralement, c'est les gens qui conscient. C'est le monde qui a bataille pour la justice. C'est le monde qui a bataille pour des gens qui sont faire Eh bien, l'école bien aimée qui est aimé, qui sait, non seulement un policier, un agent BLPS, mais c'est un journaliste, c'est un psychologue. C'est un monde qui est préparé pour permettre de un service à la communauté haïtienne. Maintenant, qui conditionne le tomber, Ces conditions de tombe sont tombées plus difficiles. C'est un policier qui a fait travail, qui a affecté au niveau mal comme agent PLPS. Et généralement, il a dans un chat blindé, au René-Timagalia, qui dans pas été Eh bien, le jour qui était 2 décembre, qui était date anniversaire, qui était accompagné de jeune dame. Côté est que tu as volé une glacière Et généralement, nous toujours traversé avec Yomundi Apobali. Laisse lui faire dans le commissariat, bouquet. et des bouquets. Et bien demander Charles pour le traverser comme d'habitude. Il dit, il part tout mais. Et bien, monsieur dort mine en deux commissariats avec lui. Le deuxième matin, les relais fait. Ils ont préparé pour le travail, monsieur, avancé mon char, avec d'autres qui étaient accompagnés là. Ils ont dit négatif, ils n'ont pas de camion avec vous, Ils ont la terre. Eh bien, là, ils ont la, la terre, eh ils ont une obligation pour traverser. Ils ont eu l'obligation le traverser. Ils ont dit, ah, monsieur, quittez ma terre et eh, vous connaissez, faut pour je pour aller. Si vous avez eu un héros qui a pour faire moto, vous jouer char. Et bien, char a attendu exactement dans la base Et là, il a sur moto. Le char a déplacé, quitté. Mais comment Il a avancé, il a pris, il a assassiné, il a tiré le monde qui a Et jusqu'à présent, ça dure. Inspection générale, direction. La police nationale d'Haïti, non seulement ils ne sont pas sorti de notre, ils ne sont pas ensemble de policiers qui étaient dans le char, ça pour répondre à la question de la justice, pour dire comment ils ont fait quitter, ils ont fait d'amis, ils ont abandonné pendant qu'ils ont chablé, ils ont abandonné dans le Enfin, mais sont Mais, quel que soit, les gens n'ont pas besoin faire gros classe. Ils n'ont pas besoin de faire de Il pas besoin pour Ça, ça c'est une complotion, de livraison. C'est Généralement, l'école bien aimé par rapport à par rapport avec l'éducation, l'éducation. Il y a toujours des débats avec M. de Charles. Pour les gens, vous traverser, vous mettez tout ce que vous sortirez, c'est 500 dollars, 2500 pour payer, à chaque fois que nous devons travailler. Et l'impôt dit, lui-même, c'est un paysan. Lui connaît dans cette situation où il y a une situation un de plus. De de nous ne pouvons pas faire ça avec nous. Les bourreaux condés de traverser ces 1000 dollars américains, au bail. baillent. Les bourreaux camion ces 500 dollars américains, ils ne se sont pas partagés à ça. ils ne pas partagés de la conception. A... Eh bien, ils ont livré parce li, qu'ils li viennent présenter comme un élément gênant pour façon corruption à faire façon à exploiter, façon y a pauvre malhériser, malhériser. Imaginez-vous, madame Sarah, qui nous a un camion pour le traverser et puis à demander 4 dollars américains. Dans une situation pareille, quel que soit le monde qui, c'est le tout bon, qui va prévolter. Eh bien, nous pensons que c'est une condition, raison qui justifie la livraison de camarade, parce que nous, L'incontre est Et pour qui ça, mes amis Pendant la dernière époque, il y a près de 8 policiers sont tombés dans le mois de décembre. Pour qui ça, direction générale de la police, ça va sortir. C'est mystère. Seigneur, je vous a prié pour toi, l'incontre, notre église, et si on pose pas, tant qu'il se pose en Vino qui est le pays, il est pays. y même une généralisée, il pas de pas sécurité. Il Il a a Vigilant, hum. um. tu sais, hum. well. like on le Vigilant, on le dit comment vous veillez. sur le comportement, veillez sur l'action. Veillez sur l'action. pas c'est des actions qui font nous C'est des actions qui sont similaires la terre, qui la Mais c'est des actions qui aident l'acteur grandit. Aider l'acteur grandir sur le plan humain. Et dès que tu sur le plan chrétien, agis pour nous devons-nous plus monde. Agis de pour devons ton plus chrétien. Agis pour nous l'autre vie plus bon. frère, sœur, si mes frères connaissent tous les qui ont venu, qui ont qui Il à venir, qui a Mais malheureusement, il y a des gens qui connaît qui les à qui pour ça, c'est l'envoi. Pour ça, c'est le sauveur de Jésus-Christ. Il y a un monde qui connaît Jésus-Christ a fait portail. dia, c'est Jésus-Christ qui fait frère Nicole. Quelle que soit la situation quelle que soit la condition de donne, eh bien, Jésus-Christ a caille frère C'est qui là? Jésus-Christ a pour c'est que les gens vont aller même pour ne pas faire pour ne pas faire de la Ce qui est important, c'est vivre pour vivre. Vivre la vie. Dernier jour, on va vivre le jour de l'hier. Journée, on va vivre le jour comme si c'était le dernier jour de la vie. Vive on va vivre le jour de que vous on a connu demain, on a tant que vous On ne sait pas. On va vivre le jour de l'hier. un grand philosophe allemand, Alexis, si on vit là, c'est pour ça qu'on mourit. On meurt comme on a vécu. Si on vit dans le fait de ce qui vient, on mourir, dans le fait de ce qui vient. Mais si on vit dans la cimé la coublaï, si on vit la terreur dans la société, si on vit dans le fait de faire Dieu mon hilo pour la tout en lui, eh bien, on meurt pour. dans les mêmes conditions. Parce que tu ne feras pas mon épée et de de l'épée. C'est pour mon Dieu va mettre là, consoler famille, frère, bien aimé l'école. C'est pour le consoler, sans c'est pour le consoler, frère d'abri, qui est en deuil, qui angoissent à cause des parole. C'est pour des paroles frères bien aimés l'école, et de nous prendre conscience, travail, pour travailler, pour condition la vie non. pour changer la société au travail pour, pour gagner justice on ne va pas dire pour gagner justice non parce qu'il n'y pas de gagner l'autre travail pour gagner justice et lorsque a une justice déjà à l'issue par la justice et travaille pour travailler pour gagner justice travail pour gagner remède pour gagner la paix pour sans que tu pètes là suspendent couler nous mettre ensemble si avec notre autorité, nous faire la paix dans le pays d'Haïti. le temps pour nous, le, le temps pour nous, souffrir dans le pays d'Haïti, parce que nous souffrons que mon nous là, que nous que nous bon là, tout le monde qui les parents frères l'école bien-aimée affichés Il années 4 3 32 ans. C'est beau bon Dieu, devrait être là, accueillis dans le frère de l'école bien-aimée pour le faire héritier la vie par Jean-Philippe la vie pour les parents, pritifable à la vie de lesprit Amen. La vie, c'est un boule, Dans les pays de pour la fait pour peu de choses, on en venir de a fait de choses, on a fait des choses, on a le Et voilà, c'est la m'occasion de à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas pas d'abonner à la chaîne là, c'est votre ça. Et activez la cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo pour vous toujours recommander vidéo à la vidéo, à la vidéo, à la vidéo. Merci, à croiser dans la prochaine vidéo. Ciao.